Bonjour, euh, aujourd'hui nous sommes le 10 novembre euh, et bienvenue à toutes et à tous euh, et merci beaucoup à nouveau et, et donc euh, comme vous le savez euh, je ne vous oblige pas à, à, à écouter ce que j'ai à dire seulement c'est si j'ai fait toutes ces, toutes ces, vid ces vidéos c'est que euh, j'ai envie de partager euh, euh, mes optiques et puis euh, ça me fait plaisir et voilà c'est euh, tout à euh, chacun maintenant de voir euh, librement euh, les, les vidéos qu'ils ont envie quoi hein, c'est euh, moi je n'oblige personne et voilà quoi et donc euh, le discours d'aujourd'hui euh, bon, c'est surtout un discours que j'ai vraiment envie de partager si euh, s'il y a un grand nombre qui veut qui, qui voient, parce que je doute euh, fort euh, sur ce principe-là parce que, euh, bon, cette vidéo consiste à, à, à diffuser euh, mon optique euh, concernant le, la surveillance et la censure euh, sur internet et dans l'ensemble, voilà. Et donc, euh, dans un premier temps, euh, c'est vrai que j'ai euh, euh, depuis 2011, j'ai euh, des comptes, enfin, euh, j'ai un compte euh, sur YouTube et euh, dans l'ensemble de, des plateformes vidéo, hein, que ce soit même euh, Dailymotion, euh, partout. Et, euh, et là. Euh, Bon, c'est pas, pas de maintenant, parce que ça fait longtemps que j'ai constaté ça, mais seulement euh, à, à divulguer comme ça, bon, c'est pas, j'avais aucune, euh, aucune preuve suite à ça, aucune, euh, suite aux statistiques euh, de, de l'évolution de mon, de... Toutes les plateformes que là où je suis ça n'évolue pas ça ça reste toujours et justement là ça descend ça ça re, se regresse plutôt d'augmenter ben euh, ça se regresse et euh, ça se diminue euh, de moment à de moment à l'autre euh, alors, euh, moi, je, sans que je le sache à l'arrière-plan, sans que je, euh, je sois constamment prou euh, prouvé comme quoi euh, mes vidéos euh, soient quelque part censurées ou bloquées, ou... alors je me demande si, même si je fais cette vidéo-là, euh, ce n'est pas, pas bloqué. Ou striker ou parce que moi je, je ne peux pas voir par le biais euh, de ce, tout ce qui se passe là c'est bien c'est bien foutu ce truc là hein. c'est vraiment bien foutu hein. les, les utilisateurs ne peuvent pas voir et tandis que les, les autres euh, bon euh, qui visionnent euh, soit c'est déformé soit c'est on peut tout faire sur internet hein. Soit ils divulguent des choses euh, euh, indécentes, ils il divulguent des, des choses que vous, vous n'êtes pas au courant, vous vous croyez qu'on enfin, fait des photos, on, ou, euh, on fait des vidéos et tout ça, mais euh, ceux qui vi vous visionnent, et ben, euh, vous vous met à... Euh, euh, une, euh, une censure euh, euh, porte-plainte ou des choses comme ça, euh, on ne sait pas qu'est-ce qui va, euh, qui va euh, euh, de qui va avoir euh, comme euh, application euh, soit des blocages, soit la censure, soit suspendre la vidéo. Ou, nous, on met la, la vidéo, on croit qu'on le met en ligne, et finalement, euh, l'utilisateur qui veut vous voir, eh ben, il, il trouve ça euh, euh, un peu déformé, quoi un peu, euh, voilà. Euh, moi, ça, ça fait longtemps, bon, auparavant, j'avais eu euh, pas mal de visionnages, mais uniquement des visionnages. Euh, j'avais eu euh, des centaines, 300, euh, près de 350 euh, personnes qui ont visionné ma toute première vidéo. Après, ça s'est regressé, euh, j'avais fait une deuxième, ça s'est regressé à, à 145. Et après, ça, ça se diminuait euh, du 20 à des dizaines de, euh, de visionnages, alors que je mets euh, publiquement c'est quand même étrange quoi les... euh, alors que c'est quand même aberrant c'est absurde parce que je, je ne dénonce pas euh, euh, des choses de l'État je n'écrase personne je ne diminue personne je stigmatise personne euh, moi je dis euh, mes ressentis ce que j'ai ressenti ce que je euh, ce que j'ai vécu et si on censure ça Sachant qu'il y a des gens qui veulent voir mes vidéos et qui ne peuvent pas, euh, malheureusement ils ne peuvent pas voir, et ben c'est étrange quoi, hein. je ne suis pas là pour écraser, écraser qui que ce soit. Alors quand je vois des fois des vidéos, je ne suis pas jalouse, hein. chacun et chacune a le droit de publier ses vidéos et de divulguer ce qu'il a envie, mais il y a des choses que je vois sur Youtube. Mais atroces, qui sont beaucoup plus atroces, et ils ont un visionnage incroyable. C'est bizarre, quoi. C'est quelque chose qui colle pas dans, dans des plateformes comme ça. Il y a des choses, ils mettent même des choses de pub, et il y a des millions de visionnages, des millions de j'aime. Je ne sais pas comment ils font c'est incroyable, c est, c est, ils parlent de tout et n'importe comment, et ils se font du succès, mais incroyable, et là, euh, je sais pas, moi je raconte mes, mon optique des choses, ma personnalité, et je même pas euh, un mouvement, soit c'est moi qui ridicule, mais là euh, pouf, là, euh, vraiment, euh, c'est, c'est aberrant, quoi. Euh, je paye quand même mon Internet. Il y a un manque de respect, mais incroyable, vis-à-vis hein, -vis de l'utilisateur qui, qui paye son Internet, qui paye cher. Et euh, je constate que là, il euh, y a tout le temps des, des strikes, des, euh, de la censure, des choses comme ça. Et bah, comment on doit utiliser Internet C'est incroyable on vit, on, on nous infantilise, on est dans un monde vraiment de surveillance, de surveillance constante. On n'a même plus le droit de s'exprimer de peur qu'on doit faire attention de ce qu'on doit dire. À l'époque, ils nous foutaient des raclés hein, quand on disait la vérité. Mais là, c'est chapeau hein mais on sait pas, on sait pas ce qu'ils font, enfin moi, je, parce que bon moi je ne suis pas informaticienne euh, d'experte, euh, je ne suis pas experte à la matière, mais là je constate que mes vidéos, y, y, déjà c'est de moins en moins vu, euh, j'ai beau à mettre euh, dans l'ensemble de mes réseaux sociaux, il euh, n'y a personne qui regarde, Alors, je me demande si mes comptes sont bloqués. Ben, euh, je ne sais pas euh, comment il faut euh, divulguer les choses, euh, diffuser euh, nos opinions. Euh, si si c'est un, un monde de partage, mais finalement comme nous sûrs sûr, ben, c'est plus un monde de partage. Je suis désolée. C'est plus un monde de respect, c'est plus un monde Il n'y euh, a plus rien. Y a, il n'y a plus de mouvement. Moi, quand je vois sur YouTube et tout ça, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien qui se fait. Je. Certes, les gens ont le droit de voir ce qu'ils veulent, mais ça m'étonne parce qu'on est quand même des milliards sur Terre. Et il n'y a même pas un qui, est, qui a visionné mes vidéos. Et ça fait euh, des mois et des mois que j'ai mis en, en ligne euh, publiquement. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me. quelque chose d'étrange là-dedans. Soit quelqu'un qui a dénoncé de quelque chose de ce que mes opinions, de ce que j'ai dit, soit c'est bloqué dans, dans les pays, dans divers pays. Et je m'en désole parce que moi je, me, je ne bloque pas votre pays. Hein. C'est mis euh, publiquement, euh, c'est euh, la plateforme qui décide. Hein. Donc euh, je m'en désole si c'est euh, ça, ou soit c'est déformé, c euh, mais c'est bizarre, parce que ça fait depuis 2011 que je suis sur euh, YouTube, j'ai pas un succès, j'ai pas un, bah, pas succès, mais j'ai pas un de, qui est euh, de mouvement, qui... bon, bah. Là euh, vraiment euh, je, ça me met hors de moi quoi parce que là euh, c'est complètement euh, là je me demande si il euh, y a des gens euh, je, je n'insulte personne je je fais aucune euh, euh, amalgame aucune euh, je raconte que mes opinions et là euh, comment ça se fait que euh, depuis longtemps c'est je sais pas je me demande si mes, blo mes vidéos sont bloquées sont surveillées parce que maintenant euh, bah depuis euh, 2013 je crois euh, depuis euh, snowden et monsieur snowden et, et euh, et euh, des autres qui, de, de ce genre-là qui ont dévoilé, euh, divulgué euh, des choses de, de l'État et tout ça, euh, depuis à la fois-là ils censurent, mais bon moi euh, j je n'ai pas à, à, à mettre en cause sur euh, ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, euh, je n'ai pas dénoncé, je ne suis pas un ancien employeur une, une employeuse de, de la, des, des services publics et puis d'énoncer ou des choses comme ça. Moi je dis mes, mon optique des choses, de mes pressentiments, de ce que j'ai vécu dans la vie, de, de toujours quoi, j'ai euh, toujours envie de, de partager euh, un grand monde, même euh, ceux, qui, ceux et celles qui ne sont pas intéressés qui ne voient pas la vidéo moi je ne vous oblige pas voilà c'est il y a quelque chose qui cloche euh, déjà dans ce, ce truc là euh, depuis 2011 et là j'ai même pas un mouvement qui me même pas une euh, euh, pas, je sais pas si je mérite mais bon euh, Pourtant, je n'insulte personne, je fais que mes. Je divulgue que mes opinions euh, sur la solitude, sur le, le mode de vie, euh, dans l'ensemble, quoi. Je n'insulte personne, c'est ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est injuste. C'est. Là. Euh, euh, là, euh, c'est discréditer la personne et manque de respect euh, incroyable de la personne en faisant ces trucs là quoi. et donc euh, moi sachant que moi je suis de nature respectueuse je respecte la, la nature quoi qu'il en soit et euh, qu'on fasse des, des choses pareilles euh, à, à essayer de nuire ma réputation ou des choses comme ça moi je n'insulte je, je personne déjà, sur l'ensemble de mes vidéos, je, je ne nuis personne, je, voilà, c'est comme euh, dans la surveillance, partout, euh, alors ça, on, on nous surveille sans notre, notre consentement, sans que les gens euh, vous demandent votre consentement, ça ils ont le droit. Quand on se met à la rue, ils ont le droit de vous surveiller, ils ont le droit de vous fouiller, ils ont le droit de, de tout faire, sans vos consentements. Mais par contre, sur, quand on se met sur Internet, eh ben, on vous censure comme eux, Ils ont envie, comme les plateformes, ils ont envie de le faire. Mais là, il euh, y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Hein. Euh, moi, je, je suis quelqu'un de respectueuse. Moi, sur on me respecte, je respecte. Si on ne me respecte pas, bah c'est normal que euh, la, la personne en face de moi bah, a ses risques et périls. Hein. Moi je suis gentil, mais pas, euh, pas conne, hein, comme euh, tout le monde peut, peut en décrire, hein, faut faire gaffe, hein, faut faire attention hein, au, au, à l'aspect des, des personnes. Hein. Euh, on peut être gentil, mais pas, euh, pas des imbéciles quoi. Hein. Donc, comme je disais, on paye quand même Internet, c'est onéreux, chaque mois. Et là, je n'ai pas de. J'ai rien, j'ai rien, j'ai pas de. Euh... de mouvement, de statistiques, zéro, nul, voilà. J'ai rien depuis 2011, il n'y a rien. Il y en avait un seulement, un utilisateur qui était venu, mais après, il est parti. C'est quand même bizarre. Quoi. Moi, euh, j'ai internet, je me demande pourquoi. J euh, je, je divulgue sur. Euh, enfin, je, je mets mes blogs sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, je les, je les publie, mais les gens, final, finalement, ils ne reçoivent pas. Parce qu'il n'y a aucun mouvement, il n'y a, y a rien. À l'époque, euh, quand j'avais MySpace, les comptes MySpace et Perspot euh, et tout ça, bah j'ai euh, toujours divulgué euh, les, euh, mes blogs, tout ce que je dis là maintenant, j'ai toujours divulgué. Et peu de temps après, euh, mes comptes euh, de l'époque, de MySpace et tout ça, tout ce, tous les blogs que j'ai faits, bah, ça a été censuré. Voilà. Et là, euh, depuis les lois euh, de tout ce qui se passe là avec le, le terrorisme, les bordels comme ça, euh, euh, c'est. Euh, moi je me demande si euh, c'est caché tout ça. C'est euh, déjà on est falsifié, on est euh, euh, on nous on nuit. Sachant, sachant que on n'est on pas au courant, que euh, finalement, euh, celle qui vous regarde, il nuit votre réputation. Comme moi, je n'insulte personne. Sincèrement, je n'insulte personne. Mon Dieu divine, c'est c'est euh, incroyable ce qui peut arriver là. Hein. Moi, je, euh, euh, je ne... Je ne communique que avec un petit nombre de personnes que je, je fais attention aussi, je suis prudente sur internet. Mais si, si euh, on, nous, on nous dissimule, on nous cache, on, on fait tout pour nuire la personne, eh ben, nous on n'est pas au courant. Et bêtement, on continue à surfer comme, comme si rien n'était. C'est aberrant. Hein. C'est vraiment, il euh, y a des choses vraiment bizarres de ce qui se passe là. Euh, moi, je ne suis pas dans le coup. Euh, moi, je me demande si je suis pas, si je suis pas notée euh, en tant que fichier S ou des choses comme ça. Mais c'est aberrant quoi, c'est absurde. On devient dans un monde parano quoi... Là euh, vraiment euh, déjà même euh, quand on va à l'extérieur, on se fait surveiller, on nous fouille, on, sans con notre consentement, on nous, on nous met euh, dans des soupçons impitoyables, euh, on nous accuse, on nous, on nous met plus bas que terre, on, on essaye de nuire la personne, euh, euh, surtout pour ceux et celles qui veulent dévoiler les choses qu'ils ressentent naturellement. Ouais. Euh, voilà, on, on essaye de, de nuire. Alors que euh, là, quand je regarde sur Internet, il y a des choses euh, vraiment... Euh, du n'importe comment, quoi, n'importe quoi hein, sur les YouTube et tout ça. Ils font des choses euh, à la gogo, des fois. Euh, des fois, ils, ils je ne sais pas de quoi ils parlent, là, euh, des publicités, des, des mangas, euh, des choses comme ça. Mais et ça, ils ont d'énormes succès. Ils ont un énorme succès. C'est incroyable. Hein. Purée en ayant vraiment euh... Ouais. Euh, ben, moi je me demande pourquoi je, je paye internet mais c'est inutile quoi c'est vraiment euh... Euh... Euh... certes c'est bref euh, je reviens sur le, le sujet sur la surveillance même dehors euh, on est on est pisté on est euh... On est considéré comme des malfrates, on est, euh, euh, on est tout, tout genre de choses que on, nous a, on, on est incité à agir de la façon euh, euh, robotique. On, on est exploité, on est dominé, formaté, euh, donc on doit agir comme nous on, on a dû.. Euh, apprendre euh, dès notre plus bas âge et puis on doit se la fermer du reste de ce qu'on est euh, hors de soi et ben ça euh, on doit si on, on peut s'exprimer mais euh, personnellement mais virtuellement euh, ça y est dès qu'on dit des choses comme ça hop on nous censure alors comment voulez-vous qu'on corresponde qu envers le monde entier, si on est censuré à tout moment. Le, chaque pays est bloqué, bloqué, ou bloqué. Euh, on nous bloque à tout moment. C'est les autres qui décident pour nous. Mais par contre, euh, nous quand on a envie de, de s'exposer, et puis qu'on trouve quelque chose d'anormal, on n'a pas le droit de, de divulguer euh, des choses qu'on l'a... Vécu, euh, et que déjà après on nous le censure. Comme il, il est arrivé à, à Snowden, il est arrivé à, à, à plein d'autres, des lanceurs d'alerte, que euh, voilà, ils sont beaucoup de gens, ils les condamnent, malheureusement, que. Euh, euh, il certains ils ont été condamnés quoi, euh, lourdement du fait qu'ils ont divulgué et, et ça y est ça ils ont le droit de vous condamner personnellement et ils ont le droit aussi de, euh, de censurer euh, tout ce qu'ils ont envie quoi les plateformes c'est eux qui décident on est infantilisé on est euh, vraiment euh, on n'est plus dans un monde de liberté on enfreint euh, Ici en France, on a les droits de l'Homme, mais là on enfreint les droits de l'Homme. On, on, on est constamment condamné, surveillé, on est pisté, on est déjà qu'avec l'intelligence artificielle, ils, ils vont nous surveiller encore plus approfondi avec ce qui arrive au niveau des attentats et tout ça. Du terrorisme, des, des choses comme ça, mais si les gens, euh, ça explique, si les gens sont révoltés tout ça, enfin, sont euh, surmenés de ce qu'ils subissent, qu'on leur, on leur prive de leur propre personnalité, qu'on leur censure de ce qu'ils doivent dire, c'est comme s'ils étaient en prison, mais euh, clôturés. À peine une petite lumière, euh, qui, ils, ils leur, on leur prive de liberté. Et ben, tôt ou tard, les gens, ils, ils, se, ils se vengent, ils se rebiffent, ils se rebellent, ils se... Voilà, malheureusement, euh, il y a des tueries, des masses de tueries, des... ils s'en prennent au peuple, alors que les peuples euh, euh, disent que c'est des, des malades mentaux. Euh, et ben, c'est toutes ces institutions qui nous rend euh, aussi malades mentaux parce qu'on nous incite à se priver, À se, c'est tellement anxiogène, dès qu'on va dehors, euh, on croit qu'on est libre, qu'on peut faire ce qu'on veut, mais on est surveillé, ils savent déjà qui, veut, qui vous êtes. On sort dehors, on, on, ils savent déjà qui vous êtes. On est pisté, on est euh, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, euh, ça c'est quelque part de la parano, ça rend les gens paranoïaques en quelque sorte parce qu'on n'a plus, euh, ça, ça manque de liberté, c'est un manque de respect envers l'individu, envers les, les citoyens qui veulent vivre euh, dignement, euh, confortablement dans un monde bien, mais c'est infaisable, parce qu'on est constamment euh, surveillé de ce qu'on doit, qu doit dire, ce qu on doit faire attention de ce qu'on doit faire. Il euh, y a tellement de lois, tellement de restrictions, tellement de, de choses qui, qui nous met. Euh, à l'encontre de notre propre aspect humain, on est défiguré, on est, euh, euh, on est berné déjà, on se laisse influencer, inciter, influencer et forcément on est berné par la suite, c'est malheureusement le cas, hein. et les gens ils, ils doutent, ils, ils vous fouillent dès qu'on on va dans, dans des magasins, ils, ils commencent à vous fouiller. On va là euh, dans des administrations, ils vous fouillent. Mais ça devient aberrant. Euh, les gens, ils, à croire qu'on n'a plus le droit de sortir, que si on, on met notre nez dehors, ben on, est, on est considéré comme des malfrates, des assassins, des... Que déjà les gens ils vous regardent à mauvais oeil euh, euh, il se fait insulter euh, et ainsi de suite on n'a plus euh, de liberté euh, même une liberté d'expression on peut plus s'exprimer comme on veut on peut plus se comporter comme on veut on peut plus euh, parce qu'ils ils ont mis tellement de lois les gens ils ont voulu tellement de lois et ben voilà ce qui se passe hein, les lois les lois c'est les strict restrictions de l'aspect euh, individuel, et ça enfreint les, les, les droits de l'homme, tous ces trucs-là, hein, quelque part. Les gens, ils, certes, ils veulent des lois, mais ça condamne plus les gens qu'autre chose. C'est aberrant. C'est... Enfin, moi, c'est de, de ce que je constate, là. Hein, c'est de, de ce que je ressens. C'est... Il n'y a, a plus de liberté, plus, plus rien. C'est comme... Euh, Envers les, euh, les, les tribunaux, euh, de, par exemple, des, des affaires familiales et de l'enfance. Ben, dès qu'un parent il veut voir les enfants, il faut qu'ils écrivent déjà une lettre. Et c'est vrai. Euh, moi, je suis nièce de. Enfin, de, je suis euh, tata de deux petites nièces. Ben, il fallait que j'écrive un courrier. Euh, certes, ils ont pris euh, euh, en considération mon courrier, ça a été très rapide, pour voir uniquement mes nièces, et c'est aberrant quoi, et les parents, c'est pas la, la même chose, ils doivent demander la permission au juge pour euh, pouvoir euh, avoir un droit de visite euh, de voir leurs propres enfants dans un foyer euh, quelconque de là où il y a eu un placement euh, en foyer mais là c'est devenu euh, vraiment euh, les gens, les, les parents euh, ils, malheureusement ils sont considérés comme des, des assassins des, on, parce que euh, c'est pas ça mais ils doivent, euh, ils doivent être accompagnés par les instituteurs, les, euh, les gens les éducateurs et tout ça euh, au moment de la visite. Alors les, les gens, ils n'ont pas la possibilité de communiquer entre eux, euh, euh, entre les enfants et les parents. Ils n'ont plus la possibilité euh, de se communiquer comme, euh, naturellement, avec eux, euh, librement, qu'on se fait surveiller. C et c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein, c'est vraiment ce qui se passe il faut demander la permission et puis euh, les, les droits de visite c'est limité c'est très limité euh, euh, voilà c'est il euh, euh, y en a qui sont une heure et pas plus ou une demi-journée après ils doivent euh, ramener la, euh, les enfants euh, au courant de la fin de, de journée tandis qu'à euh, l'époque moi je m'en souviens moi, j'étais placée à l'époque. J'étais placée, et puis euh, mes parents euh, pouvaient me voir euh, librement, comme ils voulaient. Bon, principalement les week-ends, parce qu'ils ils, ils voulaient que vous me voir que le week-end, les vacances, les, Et, et euh, c'est de là que euh, on voit le changement radical de, de l'époque à maintenant. Quand je constate, à l'époque, que les parents, ils pouvaient voir librement les enfants, leur, leurs propres enfants, ils pouvaient les ramener euh, quand ils pouvaient, euh, librement, mais tandis que là, c'est euh, restrictif et ils doivent respecter euh, les heures. Quand c'est 16 heures, c'est pas euh, 16 heures 1 ou 16 heures 5, c'est 16 heures. C'est très limité, hein. Euh, à l'époque c'était libre, les gens ils pouvaient voir euh, librement les, les enfants. Moi je m'en souviens, le, le, la directrice, et je, je vous promets, hein, la directrice de l'époque, du foyer, eh ben, elle, elle, elle invitait euh, couramment euh, mes parents, et euh, ils, ils étaient invités à manger sans euh, qu'ils soient invités, mais euh, qu'ils ne payaient rien. Tandis que là, ils vous invitent, mais vous devez payer. Une invitation, c'est pas payante, hein, normalement. Euh, quand on vous invite, je sais pas, quand il y a une invitation, il euh, n'y a rien de... Euh, euh, mais à l'époque, je voyais ma... Euh, la directrice, elle était tellement, euh, même le directeur de l'époque, eh ben, il, il, il invitait euh, mes parents à manger avec nous, mais gratuitement, euh, ils venaient euh, de temps à autre, euh, et tout ça. Et là, ils avaient vraiment, euh, et ma, je m'en souviens, euh, il y a une fois, euh, on nous a payé euh, un aller-retour pour aller faire un voyage en Italie. Et ça nous a embelli, quoi. C'est la directrice, hein. Nous, enfin, c'est peut-être euh, compté dans notre argent de poche, mais bon, la moindre des choses, c'est de, euh, qui nous, euh, nous a offert quand même une, une pour, pour aller euh, faire un voyage en Italie. Et, et voilà, c'est... Et c'est vraiment... Euh, moi, je vois, je vois la différence entre l'époque à maintenant, mais c'est vraiment euh, ce qui s'est métamorphosé. Hein. C'est vraiment... Il euh, n'y euh, a plus euh, ces moments euh, de liberté, euh, que les gens, ils, ils pouvaient euh, dire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient... Bon, encore à la limite, la, les gens... enfin à l'époque, euh, on disait euh, la vérité, ben, on recevait des raclés. Hein. mais maintenant, maintenant c'est la censure. Donc quelque part, euh, c'est toujours eu la limitation de notre propre parole, de, de ce qu'on est, de ce, que les autres vous ridiculisent comme euh, les autres ils veulent... Euh, qui, que vous soyez, mais c'est aberrant quoi. C'est quand même quelque chose que il y, y a beaucoup de choses qui qui ne va pas. Même à l'heure actuelle, c'est euh, moi euh, franchement, euh, je vois la différence. Hein. Même à l'heure actuelle, euh, bon avec euh, l'intelligence artificielle et tout ça, tout ce qui est les, les biométriques, les euh, les puces RFID, on sera purement surveillé, on saura même votre état de santé, euh, on aura tout, tout dans, euh, dans l'information, il euh, n'y a, y a, y aura plus de secret pour vous, il n'y aura plus de, aura plus, euh, je veux dire, tout ce qui vous concerne euh, précieusement, qu'il est hors de, de communiquer, eh ben, tout, tout cela ben, sera aboli et puis ils, ils communiqueront d'après votre état de santé, de, de, de ce que vous êtes personnellement. Et voilà quoi, ça fait peur hein, quand même, hein, les, les choses, même on est surveillé par le biais des cartes bancaires, des choses comme ça. On est pisté, on est euh, même les portables, il euh, y, a, y a tout qui, qui s'enchaîne et, et nous on, on se sent malheureusement euh, euh, vulnérable suite à ça, on est obligé d'accepter, on est… Euh, c'est euh, aberrant quoi, il n'y a plus de respect, plus rien, plus, euh, les gens ont le droit de tout faire sur votre personnalité. Euh, parce qu'il faut qu'on euh, soit rentable, on soit rentable pour la société, on, on, on nous inflige à, de, à, à être comme ça et pas autrement. Voilà. Mais euh, moi j'ai un doute sur euh, ce qui se passe là avec tout ce qui s'ensuit sur les, les réseaux sociaux, les, euh, la, la censure. Euh, c'est à voir tout ça, je me demande ce que dit la, la loi RGPD, à quoi ça sert, si c'est pour euh, euh, l'intérêt de surveiller l'individu de ce qu'il est, pour le, pour le surveiller à un moindre mouvement, ben, je me demande à quoi ça sert le RGPD, si c'est pour ça non, pas pour la protection. Euh, déjà, on nous censure, on nous censure sur notre personnalité. On est. Euh, euh, on veut divulguer de ce qu'on est, euh, ça y est, on est censuré. Euh, voilà, euh, ça fait. On, on se met en doute, c'est tellement anxiogène. Euh, on a internet, on ne sait même plus pourquoi, on ne sait même pas pourquoi, que, que on est surveillé de partout. Alors si c'est pour avoir les RGPD, puis qu'on on se permet de, de surveiller la personne constamment de ce qu'il fait dans, son, dans chaque geste, à chaque mouvement, et ben, au lieu de la protection de ses droits fondamentaux, eh ben, ça sert à rien d'avoir ces trucs là hein, le RGPD hein. c'est faut modifier tout ça hein. euh, je sais pas, je dis il faut mais il y a des choses euh, je constate, il y a beaucoup de choses qui ont changé hein. euh, par rapport même quand j'ai eu les, euh, les réseaux sociaux de l'époque avant j'avais eu plus de 100 000 de, de vues de j'aime de... les gens ils, ils... Les internautes, ils aimaient bien ce que j'écrivais. Et c'est vrai, j'avais eu 100 000, 300 000 même. Et tout cela, tout d'un coup, ça a été censuré. Maintenant, j'ai plus rien. Et pourtant, j'ai laissé les mêmes, euh, les mêmes arguments, les mêmes applications que l'époque. Mais là, j'ai plus rien. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans enfin bref bon bah je vais en finir là parce que là bientôt euh, j'en suis à 40 minutes bientôt et euh, moi je, je vous remercie euh, d'avoir euh, visionné cette vidéo j'espère qu'elle a été intéressante et euh, désolé hein, de tous euh, tout ce temps pour euh, vous dire que ça quoi mais ça ne m'inquiète quoi c'est quand même euh, et euh, toutes des choses à revoir voilà. Bien, bah, je vous dis euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne, euh, plein de bonnes choses et continuez euh, sur vos cheminements. Voilà. Allez, au revoir.